Je ne pas à ni de la même à que Mais il faut que la vie, tu es un la la de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 D'ici, d'autorité là. mais il faut Il faut que aller, petits poissons, les brins, les les de Il y a tout le centre tout le monde là. ne pas nous imaginons que Bagala te vraiment vraiment difficile au niveau de zone sila. Bagala est réduit 400 Marozo était en zone but boyer. 400 Marozo était zone nan et même fait tentative vous mettre un chef dans zone si là. Bagala pas de fin trop douce parce que quand on fait appel aux autres membres du G9 et Alliés, et eh bien yo t'était mettez pieds en bête et puis yo t'était rivé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 Jamaïcaine, ni dossier n'a pas suivi. Fléau insécurité dans le pays d'Haïti, il profita bac certains policiers. À lire également sur le site de Radio Télé tout -Pâtou. Eh tout Et bien yota utiliser zam ak véhicules, PNH, uniforme ak badge yo pour capable rendre service ak particuliers, certains particuliers bien sûr, eh bien qui bayo yoti en retour, Policiers sa yo a mené en vie luxe d'après ça.